Salut Hervé. Ça va Oui, bah, écoute, euh, ça, va euh, bah, voilà, ça va très bien. <rire> c'est un beau salon, il y a du monde. Oui, on va passer des généralités. D'accord. Ah, enfin, il je, il en fait coup, beau aussi en, en tout cas, moi, je suis très, très heureux d'être ici. Oui, alors justement, je suis assez étonné parce que si tu veux, toi, tu t'es lancé dans les œuvres des théoriciens à éditer. Pourquoi tu as fait ça Parce que vu la taille, c'est surtout pour caler les lits. Quoi. Alors Je comprends pas pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Bien figure-toi que c'est tout simplement parce que ce n'est plus édité. C'est plus et Proudhon est plus d'ité. Et non. Ah bon Et non. Bakounine non plus. Bakounine non plus. On trouve le Qu'est-ce que ouais, la, la propriété, propriété de, est qui est un très bon bouquin d'ailleurs. Hein. Attention, il euh, n'y a les, aucun les, problème là-dessus. Les, les poncifs. Et, et, mais c'est tout. On ne trouve plus rien d'autre. Euh, la dernière édition de, a été faite par Marcel Rivière en, dans les années 1930. Elle est épuisée depuis des années et des années. 32 et, des années. <rire> et puis, bah, on ne trouve plus. Et Bakounine, c'était Les Bovici, ouais. Champs libres qui avait fait une très, très, très belle édition des œuvres complètes de Bakounine, c'est vraiment une édition oui, f... ça, ça, ça, très, ça date, très belle. Ben oui, mais depuis, de, depuis ben, ce n'est toujours plus édité. Et tu t'es perdu comme Ivréa, ça, il n'y avait plus rien. Ivrea, qui a repris les éditions Champs Libres, euh, il en reste quelques tomes qui ne sont pas complètement épuisés, mais il y a certains tomes, et évidemment, ce sont les plus importants, qui sont épuisés depuis de nombreuses années. Donc je disais, ben, non, c'est pas normal, donc ben, voilà, je réédite. Ah, mais c'est quand même un boulot énorme. T'en édites combien par, par an, comme ça ah, Deux, trois... Ça... Oui, parce que c'est quand même une taille. Bah, sur, surtout que moi, je m'amuse, en plus, parce qu'il faut, faut bien s'amuser dans la vie. Moi, je m'amuse à faire beaucoup de notes. Ah, tu par, rajoutes par, tes notes Par exemple, Proudhon, mon, mon vieux camarade Pierre-Joseph, avait une particularité, c'est qu'il parlait le, la, le latin comme nous, on parle français. D'accord. Parce que quand il était jeune, il n'avait pas, pas les moyens de s'acheter des livres. Et donc, il a appris le latin en parlant avec ses copains qui, eux, avaient de, le, les moyens de s'acheter des livres. Ouais. Et donc, il a, il a appris le latin comme une langue vivante. Et donc, il y a des moments où il va, te, il va te faire des citations, mais à sa façon, euh, d'auteur latin. latin à lui, quoi. Voilà, accent latin à lui. Mais, mais bon, mais comme c'est un latin assez, euh, assez... Enfin, tout à fait honnête, tout à fait pur. Bon, ben, bah, moi, je m'amuse à retraduire tout ça, par exemple. Donc, toi, tu parles le latin couramment. Pas couramment, mais enfin, j'en ai, en ai fait un petit peu. Ouais. Un petit Alors, t'as édité qui Parce que là, ça commence... as commencé il y a combien de temps, déjà euh, bah, en fait, j'ai commencé il y a 40 ans avec les éditions euh, du groupe Frère Anthony. <rire> certes, certes. Mais cette après, collection spécifique, Après, après j'avais arrêté quand j'ai euh, lancé le Théâtre Libertaire de ouais. Paris. Et après, là, j'avais pas le temps mmh. de m'occuper d'édition. Et à la fin du, du Théâtre Libertaire de Paris, bah, j'ai re, relancé les éditions top. Donc, c'est euh, 93, quoi. Ouais. Et euh, alors, t'as qui à ton catalogue maintenant. Parce que tu dois en avoir une sacrée série. Parce que 93, 2017, 20 ans, de par an, 40. Oui, 40, 50, 50. Ça, 50, ouais, ça. 50. Alors, tu as choisi qui D'abord, ah bah, tu as commencé par qui Qui ah bah, Mon vieux camarade Pierre-Joseph voilà, Proudhon. C'est ton préféré. — Ah, bah oui, ça. ça... On ne peut pas lâcher ça. Ah, non, ça. Alors, comment tu fais Tu fais rationnellement Tu fais tout Proudhon, puis il y a un autre et... Non, non, non. non... non — Je ne suis pas Je suis pas pillonne. Voilà. Après, après, euh, après Proudhon, moi, bon, celui que j'admire énormément, c'est Elise Reclus. Ah. Donc, euh, j'ai réédité L'homme et la Terre. Tu l'as réédité complètement euh, J'ai réédité la petite version, c'est-à-dire ah oui, petite... en trois tomes, ça. qui chacun font 700 pages. Euh, non, parce que la, la, tomba, version, euh... la version originale faisait six tomes de ouais. 700 pages également. Voilà. Mais là, je ne sais pas qui lirait ça aujourd'hui. Pas grand monde. Mais pas Déjà monde. trois tomes, je suis pas sûr. Déjà que trois tomes, <rire> non. C'est difficile. En bon. Élysée après Bon, bah, bon pas bah, Là, on peut pas passer à côté. Hein. Bah voilà, oui, quand même. Hein. Bon, euh... Mais t'as pas cherché des petites failles des gens un peu... Moins star Moins star, si, j'ai hérédité Schwitz-Gebel, que j'aime beaucoup. D'accord. Qui, qui était un militant de la première internationale euh, et qui était suisse. J'aime ai, beaucoup, beaucoup euh, Schwitz-Gebel et c'est un militant qui est maintenant totalement ou, oublié. Mais j'ai hérité également Jean Grave, que vraiment, lui, que j'adore aussi, qui est un grand, grand écrivain. J'ai hérédité Kropotkin aussi. Oui, difficile oui, mais de passer ça, à côté C'est pour ça que je te disais, à côté des stars, Kropotkin, c'est une star. Oui, c'est vrai. j'en grave, je grave aussi un petit peu. Ouais, un peu moins, quand un même. Un peu moins, d'accord. De deuxième niveau seulement. Et, et, et puis, puis j'ai réédité, j'ai eu l'autorisation des presses universitaires de, de France de rééditer euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelait Georges Gurvitch, mm -hmm. qui était le pape de la sociologie à, à la Sorbonne. C'était un grand prof de la Sorbonne et qui, aujourd'hui, tombe un petit peu en désuétude. Alors que, enfin, il est de plus en plus oublié, alors que vraiment, c'était... Euh, dans les dernières années, vraiment une des, des, une des plus belles intelligences qu'on ait eues. Quoi. Mmh, okay. Alors toujours dans une collection noire comme ça Oui, alors ça, c'est parce que je, en fait je suis très mauvais. En moi, maquette, tu... as fait ah, ça En maquette, <rire> en graphisme tout ça, je ne sais rien faire. En, en informatique, mais je suis d'une nullité, mais tu ne peux pas savoir. Alors là, au moins, c'est facile à faire. Voilà. Alors c'est quoi tes projets les Alors le prochain, le prochain, celui que j'ai bien bien avancé, c'est encore un proudon. Mais tu vas être... si tu fais tout proudon, tu vas faire que ça ah bah, euh, oui, mais c'est pas fini, hein. Et euh, donc, euh, c'est... Mais c'est un tout petit bouquin de, de rien du tout. Ça s'appelle « De la justice dans l'église dans la révolution ». Et, ou... et donc, je vais le faire paraître en 13 volumes d'environ 180 pages chacune. Et, et, bon, tu chacun. et tu les retapes, non Oui, bien sûr, oui. Oui, puisque je rajoute des notes. Mais es fou euh, non, c'est passionnant à faire. D'accord, si c'est passionnant à faire. <rire> ok, bah écoute, euh, merci. Ah bah, merci à toi. Alors, merci à, à toute l'équipe. Merci.